Dès le départ de l'écriture, euh, quand j'ai donné à Karlotz Tchakovsky Laurent huit pages, non pas pour qu'il les, pour les, pour qu les publie, mais pour qu'il me dise ce qu'il qu en pense, et quand il m'a dit je veux la suite, je dit mais il n'y a pas de suite, c'est une nouvelle huit euh, pages euh, avec un début, une fin, et lui, bon.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 Pour bah, vous, c'est une information supplémentaire quelque... Oui, c'est une information. Oui, oui, oui. Bah, bah, les, les photos de la le, voilà, ou les photos de la rue Villain, par exemple, ou les photos de Walcaré Pants, mm. euh, sur lesquelles j'avais des choses à dire. Mm. Euh, voilà, c'était important de, pour moi de les mettre. Alors, des fois, c'était pour le plaisir. Quand je montre le singe qui écoute Pierre Dumayet,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 C'est une photo de, de Quartier bresson où on voit de, deux hommes allongés sur, euh, dans, dans l'herbe. Oui. C'est au moment du, du Front populaire, au moment où il y a une fête foraine. Euh, et donc, vous retrouvez cette photo. Et en fait, pour vous, elle illustre quelque chose que, que hum, Dumayet disait de, de vous deux, il disait Bobert et moi, hum. et on est un attelage euh, amical. Qu quel, quel, de quoi était faite cette relation que vous aviez avec lui bah, C'est une relation... Euh, euh...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 Le, le Proust qu'on a fait ensemble, euh, Dumeillet, commence par, par euh, une, une lettre, une lettre de plus, qu'il écrit à un basset, que euh, c'est un basset que Proust avait offert euh, à, à un musicien. Et, lui, et au lieu de montrer la lettre, ou je ne sais pas quoi, donc j'ai trouvé un élevage de bassets.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 et notamment aussi des, des silences d'André de, Schwarzbach, et que j'ai trouvé euh, assez impressionnant, la manière dont vous en parlez. Euh, vous vous, vous l'aviez connu très jeune, euh, il avait travaillé, je crois, oui, à l'atelier oui. rue du Maître Albert. Oui, oui. Et donc, c'est ces silences, le silence, oui, oui. Euh, le, le sens que peut avoir le silence, je, je crois, est, a, est assez important aussi pour vous. Oui, en général.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 Suivre, je ne sais plus combien, de 15 secondes de silence, 15 secondes, c'est énorme. Hein mm. Et puis en disant, voilà, on était à Trouville, ça ne se voit pas d'ici, mais si on se penche au balcon, on voit la mer, etc. Voilà. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça, tout ce qu'elle m'a raconté sur les lieux, j'ai vécu. Mm. Et comme on lui montrait pour la première fois des entretiens qu'elle ne connaissait pas, fait 25 ans ou 30 ans avant,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 où Pérec a passé les six premières années de son enfance, qui a été détruite. Et donc, c'était un film sur les disparitions. Et je voulais en faire un autre, sur la butocaille, le, le quartier de mon enfance, mm. qui aurait qui été un film sur la transformation, comment les lieux se transforme. Refusé également. Et puis, l'autre, c'était sur le bateau Exodus. Ce bateau qui a emmené les... Les euh. premiers, Surtout les enfants qui revenaient des, des camps de, de personnes déplacées, qui ont été emmenés clandestinement en Israël, alors qu'Israël n'était pas encore Israël, hein, et que le bateau n'a jamais pu accoster, qui, et il re, re, euh, est euh, euh, revenu, et tous les enfants, enfin, c'était surtout des enfants, et qui ont été mis dans un camp en Allemagne, en attendant...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 Et vous parlez de, de Georges Perec, de la rue Villain. C'est une des... Votre livre vibre de, de dizaines de rencontres mmh. euh, dans votre vie. Et, euh, et celle avec Georges Perec a été majeure. Et vous avez réalisé avec lui le euh, récit d'Elysse Island. Et vous, vous racontez que c'est lui, finalement, qui vous a incité à écrire. C'est oui, oui, oui. le cas, c'est ça Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, enfin, il m'a... Il m'a pas dit, il euh, faut que tu écrives, c'est parce que je lui racontais on était dans, dans le train, on allait présenter, il a récité le Seyland à la Bruxelles, et puis je lui ai dit, euh, c'est marrant, j'ai une idée, une nouvelle. Il me dit, ah bon Alors je dis, je vais te la raconter. Il me dit, non, tu la racontes pas, et tu l'écris. Alors je lui ai dit, attends, je peux, je suis pas écrivain. Il dit, mais tu as écrit des textes pour des films que tu as fait J'ai dit, oui, mais je me sentais protégé par l'image, il me semblait que si j'écrivais, que les mots seraient, seraient tout nus. <rire> et et euh, il me dit, non, non, non, il faut que tu le fasses. Euh, bon, je me suis dit, bon. Euh, alors, j'ai dit, écoute, si tu, je raconte, si tu la trouves intéressante, je te la raconte. Si tu as intéressante, je te la donne. Il me dit, non, non, non, je ne veux pas l'entendre. Tu dois l'écrire. Voilà. Et puis ça, c'était donc en 81. Il, il y a et en 82. Et comme je repense à cette histoire... Alors,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 au début je pensais, je pensais fiction, donc j'allais très très souvent au cinéma, plusieurs fois par semaine regardais des films comme des musiques américaines, des westerns, tout ça, et quand j'ai pu faire du cinéma, je me disais, voilà, ça va... Quand vous avez été assistant de Truffaut, c'est à ce moment-là que vous êtes commencé à être assistant Et puis j'ai vu quelques films, des films de Flaherty.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 Ce qui fait qu'on croit que tout est tout est vrai. Il y a des gens qui se reconnaissent euh, complètement. Oui, vous dire et... le, le décor en fait, l'atmosphère oui, oui, oui, de l'époque, etc. Quand et je... reconstituer, vous reconstituez l'époque. Oui, oui, voilà, oui. oui. Mmh. Non, mais j'ai passé, je passais des semaines à la bibliothèque nationale à lire les journaux de, à, ah oui. à, à, à, à lire les journaux de l'époque, ah oui, etc. Et puis et je me refamiliaris, refamiliarisais avec le langage de l'époque, les mots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 ah oui, C'était un vrai travail de un vrai travail de mise en scène en fait hein, que euh, vous avez oui, fait oui, sur oui, ces oui, romans. Oui, oui. oui, une mise en scène du réel. Oui, hein. oui une mise en scène du réel, mais ouais. Euh, ouais. très travaillée ouais. quoi. Ouais. Ouais. Ouais. Et vous consacrez quelques pages à, à Paulo Uchaowski Laurence, hum. euh, page émouvante, donc à votre éditeur euh, disparu et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 on lisait, euh, tout était traduit. Hein. Son livre préféré, c'est Don Quichotte. Il a dit Don Quichotte. Et Diborski, qui était le directeur de, de la bibliothèque, il a été cherché, il lui a montré Don Quichotte de Cervantes en yiddish. Et. Euh, et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 ils l'ont traduit, mais ils n'étaient pas contents. Ils entendaient. C'était ouais. du yiddish, mais pas... il n'y avait pas la même, euh, la même fluidité. Euh, Et euh... vous avez songé à le laisser, le... justement, à, le... à laisser ces passages. Euh, en... Oui, oui. J'ai entendu des, des, des chapitres entiers. Bon, ça me convenait bien, mais eux, ils avaient des difficultés. Il y avait des mots. Ils faisaient ça à plusieurs, en plus.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 Il y a Harpo Marx qui est dans tous vos livres. Il est dans tous mes bouquins, Harpo Marx. Et puis il y a aussi Ophuls qui est toujours dans vos livres. Oui, Ophuls et Daniel Darieux. Et Daniel Darieux, voilà. Vous parlez la rencontre avec Simone Veil, d'ailleurs, vous en parlez dans ce livre. Et donc vous avez. Voilà, c'est des espèces de. Alors je ne sais pas si c'est des phares ou des guides ou des repères, des choses qui. Les deux. Ou des fétiches, non Oui, oui.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 Oui, sur votre arrière-grand-père. C'est euh, mon arrière-grand-père. Qui, qui est parti euh, voilà, qui, qui à est, New York et qui, qui, qui s'est fait refouler. La, qui, est, qui est à l'origine du film Résider les island À mm. ah, son insu, bien sûr. Et, et qu'est-ce qui vous, justement, dans ce, dans ce texte, qu'est-ce qui vous fascine enfin, qu qui, Pourquoi ça, ça reste, euh, ce texte de la ronde euh,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 et vous auriez pu tourner sans, sans lire justement les, les œuvres des, des non. écrivains, dont, non Non. C'était... Euh... – Ah non, non, c est, c est, ça, ça c'est pas... pas mm. euh, et, et de même, quand j'écris, quand, quand je parle d'un lieu, il faut que j'aille le voir. On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux. Le titre de, de Reverdi, mm. quand je, monte, euh, je voulais parler de...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 un vêtement par la fenêtre et ça m'a donné l'idée de raconter ça, a un petit quelque chose. Après, il faut savoir quoi en faire. Parce que vous aimez bien les, les, les histoires, les, les, les, les blagues, entre oui, guillemets, oui, parce oui. que vous, vous commencez euh, par Instant n'est Pas sûr par, par euh, une histoire qui oui, est... Euh, oui. Euh, L'histoire de ce de, de cordonnier qui, euh, mmh. qui se trouve toujours... Euh, oui, voilà, oui, qui retrouve euh, dix ans après.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 Merci beaucoup, Robert merci, Robert. merci à vous. Merci à vous.